nous qui et puis pour quitter nous nous qui pour dire nous l'autre côté mais nous route mais nous de bonnes nouvelles nous il un dit à qui veut l'entendre un non l'autre président qui la guerre absurde mais nous pas le faire clair elle ça fait pinoit et dernier pas l'autre président qui la guerre Joublier Denz, ouvert quoi? Mais après, il a pété net. Après, ça va, jamb, On est pas, j'aime. Ouais, avant, pour un homme qui a fait un contrat dans l'état, pour garder son corps qui marque, thank you, il y a Bali. Il a dix mille fois. Joublier Denz. Et si il n'y pas fait, pita à pittris.